Alors la jeunesse de Bonobo Moussaka, c'était en juin euh, 2016, exactement. Euh, j'étais dans un état un petit peu euh, bizarre, je venais de donner ma démission, je travaillais comme assistante dans un bureau d'études d'architecture intérieure et j'étais très inquiète sur euh, le monde dans lequel j'avais mis deux enfants. Euh, J'ai deux enfants et tout à coup je, je, je réalisais que ben, d'un point de vue environnemental, principalement, ça allait être extrêmement compliqué et j'avais envie de jouer un, un rôle là-dedans. Enfin, en tout cas, j'étais perdue et, euh, et, et j'étais tellement paniquée que Bonobo, l'écriture, en fait, a été la, la, la, la, ma seule porte de sortie à ce moment-là. Et c'est comme ça que je suis venue à l'écriture avec ce seul en scène Bonobo Moussaka. Passer de l'écriture pour la scène à l'écriture littéraire, euh, ça a été relativement naturel et ça a même été assez agréable parce que c'est vrai qu'il y a des choses euh, que je ne me permets pas sur scène, enfin, où j'essayais en tout cas d'être dans un langage plus parlé, plus direct, et que euh, en littérature je pouvais m'amuser avec des formules peut-être un, peu un petit peu plus élaborées, qui passent beaucoup mieux à l'écrit, même si je pense que je, je garde une écriture qui est très très simple, qui est très directe, qui est très très accessible. Donc, euh, mais voilà, c'est un autre exercice qui était très intéressant et très agréable. Ouais. Alors, l'idée de passer de la scène à l'écrit plus littéraire, c'est venu parce que quand j'ai fini d'écrire Bonobo, euh, j'avais pas envie de m'arrêter. J'avais pris cette routine et cette discipline d'écriture quotidienne et j'avais pas envie de m'arrêter. Euh, mais j'avais pas non plus envie d'écrire sans savoir pourquoi. Et j'ai vu un concours de nouvelles, euh, et je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais, je pourrais enchaîner euh, avec ça. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit ma première nouvelle à Maroula. Euh, et quand j'ai fini de l'écrire, je l'ai envoyé à un, un ami euh, écrivain qui m'a dit, écoute, là il faut que tu écrives un roman, parce que les nouvelles, euh, euh, ça n'intéresse ça pas les éditeurs, ce qui sera encore à démontrer. <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire la vraie vie. J'essaie que mon écriture ait, y ait de l'énergie dedans. Et donc forcément, pour qu'il y ait de l'énergie, euh, pour moi le meilleur moyen c'est d'ajouter de, des images, euh, quelque chose qui crée un, un décalage, qui crée de la surprise chez le lecteur. Et l'humour est aussi un, un, un excellent moyen de, de, de mettre aussi à distance. Parce que quand je raconte des choses qui sont parfois très très dures et très violentes, et j'ai besoin de les raconter, parce qu'elles parce qu existent et qu'elles me traversent, bah, l'humour est un excellent moyen pour ne pas tomber dans quelque chose de, de complètement indigeste ou, ou, ou impossible à recevoir pour le lecteur. Est-ce que le fait d'écrire Bonobo euh, a, a eu l'effet escompté euh, Oui et non. C'est-à-dire que bien sûr ça libère et, et, et bien sûr ça fait, ça fait du bien et puis ça permet aussi de se dire... Euh, même si la tâche paraît euh, immense et insurmontable, bah, il vaut mieux euh, s'y mettre, commencer à creuser, prendre une pelle et, et, et se dire je, je participe à ma façon, euh, même si, euh, après, évidemment, je me pose plein de questions euh, euh, est-ce que c'est la bonne façon Est-ce que, est que ce que je dis est juste Est-ce que je raconte pas n'importe quoi euh, Donc, ça amène évidemment énormément de doutes et de questions, mais être sur scène et parler aux gens, et se retrouver, et pouvoir ensemble exprimer ces angoisses-là, euh, moi j'ai trouvé ça très libérateur, et j'ai l'impression que pour le public, c'était très libérateur aussi. Après, euh, voilà, j'ai l'impression de... de, de c'est une goutte d'eau dans l'océan, évidemment, je vais pas résoudre les problèmes du monde à moi toute seule, mais au moins, je suis plus en train de faire un travail que je désapprouve, et dans lequel j'ai l'impression de faire plus partie du problème que de la solution, ça c'est sûr, ouais.